« L'enfant n'est pas un adulte miniature. » Alors ça, c'est un constat qu'avait fait euh, Irène Popard, et c'est un constat qu'on peut toujours faire à notre époque. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire considérer l'enfant comme un adulte miniature elle, a, elle avait vraiment quelque chose de très précis en tête quand elle a dit ça, et, et puis je pense que ça, ça existera tout le temps, quelle que soit l'époque, ça va traverser les temps. Souvent, on a tendance à prendre les enfants pour des adultes miniatures, c'est-à-dire qu'on les considère comme euh, des adultes, comme si c'était la référence suprême, l'adulte, par rapport à l'enfant, sans prendre en compte euh, l'étape de leur développement psychomoteur, ce qu'ils ont vécu ou non, ce qu'ils ont ressenti ou non, ce qu'ils ont compris ou non. Et donc, si on considère l'enfant comme un adulte miniature, on va lui faire faire des choses comme les adultes, mais qui vont nous faire rigoler parce qu'il n'en a pas la maturité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc, on met les enfants sur scène, on essaie de leur faire faire ce que font les grands, le public rigole parce que c'est trop mignon, mais pédagogiquement, on a reculé plutôt que d'avancer. Parce que c'est pas ça la pédale. Absolument pas. L'enfant est un être à part entière qui n'a rien à voir avec l'adulte. Absolument rien. On ne va pas demander à un enfant de, de prendre des responsabilités, de s'occuper de ses parents, de gérer son père euh, qui est toujours en retard ou sa mère qui a tendance à s'énerver tout le temps. Non, c'est à nous de prendre en charge l'enfant et de faire en sorte qu'il devienne autonome très vite, mais en respectant ce qu'il est sur le moment M, et ce qu'il a déjà connu ou pas. Et ça, c'est extrêmement important. Et la première chose que nous avons à connaître, nous, c'est l'étape de son développement psychomoteur. Donc, il nous faut connaître les différentes étapes pour pouvoir ajuster. Et ça, c'est la sphère du pouvoir. Hein, le cognitif, il nous pose moins de problèmes parce qu'à 3 ans, en général, les enfants sont scolarisés, ils ont déjà eu des apprentissages avec leurs parents, ils en ont davantage avant l'institutrice. Donc, au niveau cognitif, ils savent des choses. Hein, ils, ils ont la connaissance. Mais nous, on s'occupe... Euh, du psychomote, du stade du psychomote. Je vous ai raconté l'histoire de ce petit garçon qui, qui était toujours dans son lit et qui donc euh, avait un, le niveau psychomote d'un enfant de 18 mois alors qu'il avait 4 ans et demi. Donc nous, on doit faire attention à ça. Et surtout, on fait attention à la sphère du psycho-effectif parce que ce petit bout, il n'a que 3 ans, 4 ans ou 5 ans d'existence. Bon là, en l'occurrence, c'est entre 6 et 8 ans. Ils n'ont pas connu tout ce que nous on a connu, ils n'ont pas connu tout ce que nous on a expérimenté, tout ce que l'on sait. Et euh, les considérer comme des adultes miniatures, c'est les nier. c'est les nier. ouais. Et ça, euh, Irène était une des premières, euh, en tout cas c'était la première au niveau du sport et de l'art à le crier haut et fort. Et sinon à la même époque, un tout petit peu à, avant, il y a eu Montessori, ouais qui en Italie a révolutionné l'éducation, d'abord parce que c'était une des premières femmes médecins. Hein, tout le monde était outré à l'époque, à commencer par son père. Et voilà, et après, elle s'est rapprochée de ses enfants que l'on considérait comme des idiots, comme des attardés, ou je ne sais quoi. Elle s'en est occupée et, et elle a prouvé au monde entier, puisque maintenant il y a des écoles Montessori dans le monde entier qu'avec de l'attention et un soin particulier adapté, ces enfants n'avaient rien d'attardé, absolument rien. C'était juste qu'on avait totalement ignoré la sphère psychoaffective Donc voilà, c'était les deux femmes qui à une même époque, c'était un petit peu plus tôt Montessori, mais euh, ont considéré autrement l'enfant et, et on, on leur doit beaucoup et j'ai parfois l'impression que personne ne le sait ça. Hein et euh, c'est un petit peu dommage.